Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur euh, Railway... Ouais. Euh, bref, l'Empire du Rail. <rire> euh, dans le dernier épisode, on avait revu un peu tous ces ponts pour pouvoir passer les uns au-dessus des autres sans souci. Euh, bon, moi, je trouve que l'endroit des rivières, c'est un peu idéal parce que ça demande juste de faire des ponts plus longs et on passe dessus sans aucun souci. J'ai mis quelqu'un sur cette ligne-là, oui. Que je fasse pas de bêtises Oui, quelqu'un qui transportait une carotte, je me souviens Je ne sais pas pourquoi Juste une carotte On avait besoin pourtant Bref L'avantage c'est que ça va nous apporter des carottes Puis on va monter et ça va nous apporter des fruits Et puis on va pouvoir monter Et je pense qu'elle peut monter à 60 000 de façon autonome Puis après il faudra quoi De fromage et un peu de tas 60 000 je sais... Si elle va avoir des planches Elle pourra avoir de l'alcool Bref, peut-être qu'il faudra que j'augmente le nombre de trains, mais elle est sur un bon trajet. Ici, j'ai toute une série de trains qui me sont utiles. Tant mieux. Ici, j'ai toute une série de trains qui me sont utiles. Tant mieux. Euh, Par ici, ça doit être très occupé. Ouais. Il y a des trains qui rapportent peu. Il y en a d'autres qui rapportent beaucoup. San Francisco Sacramento. Qu'est-ce qu'il fout sur cette ligne-là Aïe, j'ai cassé. San Francisco Sacramento Tu n'es pas censé faire Du San Francisco Sacramento 1 Tu es censé faire du San Francisco Sacramento 2 Oh là là Aucune marchandise Correspondant à ce train Tu vas trouver je suis sûr Sacramento 2 San Francisco Transport du fromage Du courrier On est bien monté là euh, ouais ça tombe bien Parce que je regarde pas trop le temps 56 c'est bon On aura peut-être pas une coche euh, Une super coche On verra J'ai une ville qui a passé le cap Bientôt deux. Et j'ai tout tout plein de sous euh, Qui vont me servir à faire grossir certaines villes Donc à Los Angeles ils veulent une université J'ai pas de quoi le faire pour l'instant Body, je pas de quoi faire un bâtiment comme ça. Euh, ça crame. Il y en a pas mal où la, la place du bâtiment est occupée. On n'a pas une tonne de planches. La production n'était pas continue. C'est tellement proche que je vais avoir du mal à faire un doublement de voix. Ouais, on va dire que tant pis, on, on manquera un peu de bois. Carlson City ça monte Ça c'est chouette Ils ont beaucoup d'or Je pense que Je n'exploite pas assez le San Francisco Carlson City Qu'est-ce que tu attends toi Sacramento 2 San Francisco Ah bah J'en ai mis deux sur la même ligne Ça c'est bête hein? Sur la même ligne sanctionné, sinon ça pose pas de soucis Oups Oh on peut leur doubler les voies mmh, aussi loin que possible imposer un sens de circulation voilà et. Initialiser, ok. Et en faire un deuxième. Il part avec des valises et du tissu. Cette ligne là, je ne sais pas si je l'ai exploité à fond. Je pense pas. Rajouter du train. Elle est moins rentable dans un sens que dans l'autre, mais.. Tout le monde ne carle. Ah non si c'est les deux villes qui veulent. qui demandent plein de gens. 141. 141. Waouh waouh. Wow. Donc si, donc il n'y a aucune raison que celle-là on la booste pas à fond. Livreur de colis, allons-y. J'ai plein d'étoiles. On va augmenter les prix des billets, l'entretien des trains. On va avoir un nouveau train de marchandises qui tire un peu plus fort avec une grande puissance de traction, je veux dire. Ma fabrique d'alcool. Ça tourne pas à niveau fruits. Pourtant, j'en ai trois qui font. Attendez qu'est-ce que... Ouais, toi, c'est très logique. Sacramento 1. Et lui, il va aller à Sacramento 2. Depuis l'entrepôt, comment il va faire ça Pourquoi il appelle ça Non, Sacramento 1. Entrepôt 2, Sacramento 2. Ah, le nom est pas correct. Ah mince. Ça me fait peur pour rien matériaux fonctionnels manquants. Je peux pas en mettre euh, en, en... sur les ponts, c'est pas grave. Et San Francisco, à un moment ou à un autre, on lui doublera la ligne pour les légumes et les fruits. Pour l'instant, on va dire que ça suffit. D'ailleurs, il part pas avec grand-chose, comme quoi, ça doit bien suffire. 4 millions. D'habitude, quand j'arrive à ce stade de la partie, j'achète euh, les entreprises de mes concurrents. Mais là, je ne peux pas. Alors. Euh, non, c'est pas ça que je vais faire plutôt. La liste des villes. Ah, on peut mettre charge de travail. De train. Rouge, ça doit être bien chargé. Et vert, c'est mal chargé. Ok. Ouais, on va pas mettre toutes ces infos. Domain. non ça ira c'est une zone que j'ai pas compté que je ne compte pas exploiter euh, 1 2 3 4 5 6 7 déjà il me manque une ville on dit que c'est lui et puis voilà faut que je le connecte à body pour qu'il soit un peu rentable je sais pas trop trop trop qui est-ce qu'il pourrait faire l'affaire Sinon lui... Sinon lui, je pourrais lui changer sa production. Le truc, c'est qu'ils sont loin de mon tissu et tout. Lui, il est pas très loin. Il pourrait prendre les ressources de body, sauf qu'ils font des marteaux, c'est pas utile. Los Angeles, ça monte ou ça monte pas Ça monte peu. Est-ce qu'il faudra plus de blé du tissu San Diego, est-ce que je rachèterai pas l'usine de San Diego pour y faire du tissu et je profite de la connexion avec Los Angeles comme ça? Lui, il aurait plus une raison d'exister, il recevrait du truc de là-haut, je sais pas trop. Ou oh, alors Kingman, je fais du tissu. Je fais du tissu, je pique le maïs ici, faudra il faudra qu'il soit alimenté par body en tout cas, en bière. Peut-être que je peux faire un trajet un peu direct en faisant juste un petit tunnel. Celui-là, je pense qu'il n'est pas nécessaire. Ah oh là là, ça va coûter quand même un peu cher. Et si je la mets un peu différemment, genre comme ça, en disant qu'il y a une voie qui part par là, on prend le coton et qui va vers Los Angeles. Il est à 20, lui. Parce ce qu'il y a un gros truc, là ah. Ok. Euh... Première étape qui permet de le connecter à Los Angeles, mais pourquoi faire J'ai oublié ça. Pourquoi aurait il utilité Pour l'instant, il y a. Si, pour faire du tissu, je me souviens. Bref, mais pour l'instant, j'exploite pas la voie, on va pas la construire. Donc, oh, il y a une tribu indienne. donc moi j'irais bien par là de pont tout ça un petit bout de tunnel je sais pas si je peux facilement le virer non pas vraiment c'est assez haut là où je passe je peux tirer un peu par là je fais sauter ça, il me fait un pont. Parce que je voulais. Ok. Je suis satisfait. Là, ah, je me suis mal passé par rapport à ça. Hop. Pourquoi Il y a un décalage avec ma souris, je me rends compte de plus en plus. Ce qui fait que plein de trucs, j'ai l'impression qu'il faut cliquer 10 fois pour la voir. Oh. Oh. Laisse-moi construire des signaux. Voilà. Donc on a pour l'heure de s'arrêter ici. De rouler dans ce sens-là. De rouler dans ce sens-là. s'arrête ici. Oh, un nouveau train. Clairement l'intérêt c'est de faire Body King machin. San Francisco à monté de niveau. Du coup je dois avoir une ligne très chargée. Ah pas tant que ça. Body Kingman Je vais vérifier qu'il part avec plein de bière. On a tout ce qu'il faut en bière. Ça va y par charger plein de bière. Euh, on leur ajoute une petite gare. Alors, comment je vais faire ça Si je prends carrément une grande gare, je peux connecter les deux d'un seul coup. Hop. Et une petite gare de ce côté-là. Le maïs, on en a toujours besoin. Okay. Le coton il n'en a pas besoin mais il a besoin des buffles On va mettre des petits signaux Quitte à avoir des sous je me dis je vais tout de suite une grande gare même si j'utilise pas les 4 voies C'est pas forcément le plus optimisé mais comme j'ai plein de sous Je me casse moins la tête. J'ai volontairement fait une grande gare ici pour connecter les deux. Comme ça, quand je ferai du tissu à Kingsman, on sera alimenté. Euh, Los Angeles. Est-ce que du lait ça vous ferait plaisir Non. Ils croissent pas trop vite, Los Angeles. Pourtant, ils ont toute la bière qu'il faut. Ils ont pas le blé qu'il faut. 25 gars reliés, eh oui. Donc, il y a bien un type qui fait Campbell Ferme. Non, ah, peut-être oublié de le remettre. Campbell Farm, Los Angeles. Interdit de prendre du maïs. Je pensais que je leur ramenais du blé. San Francisco agrandi je crois 63 ça il va écouler leur fromage ça je t'agrandis un, un petit peu ça me suffit euh, ils vont venir par manquer de sucre et de légumes non ça va ils ont du fromage ils ont pas d'alcool par contre pourquoi ont-ils besoin de viande oh ah si, non, oui, c'est normal. Je pensais qu'ils avaient besoin de bétail. Je me disais, mais comment c'est possible, ça euh, La demande en viande ne suit pas. Ah, on est vide. Vide de chez vide. La production est colossale. C'est pas ça qui freine. Brasserie de gêne. Non, on va prendre. Euh, donc, c'est un problème d'acheminement. Il y a tellement de trucs à ramener depuis l'entrepôt qu'ils oublient la viande. Alors, on va mettre quelqu'un de plus sur ce truc-là. Euh... Et on va dupliquer la voie. Hein. Il n'y a pas de miracle. Hein. Oh, je ne suis pas accordé là. Qu'est-ce que tu me fais Hop, ça, c'est bon. Ensuite, si être accordé juste là. Ok. Signe. Voilà, c'est parti. Il doit y avoir un type sur cette euh, ligne. Il faudra bien se replacer. C'est bon. Et on va leur mettre euh, au moins un d'un deux. On va lui mettre une priorité sur le bœuf. Si c'est ce qui manque. Euh... Elle, elle produit même pas beaucoup à cause de ce problème-là tellement de choses à transporter depuis l'entrepôt que on se retrouve à manquer de choses j'en ai 3, je prends en mettre 4 je veux dire qu'à bout un moment ça va plus servir mais ils ont trop gêné les uns les autres au moins ils ont un, une voie propre sur chaque, euh... sur chaque sur chaque quai euh, ça ça roule plus trop ah le lait vient de l'entrepôt, c'est vrai que si on n'a plus de produits de l'entrepôt... Ah ça va, il va charger plein plein de buffs. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à emporter, à tirer de l'entrepôt en fait. Oh mince Il y a un train qui porte parce que lui euh, il a la priorité sur tout le monde, parce que j'ai oublié un signal. Ah Carlson City qui grandit, 87, ça c'est bien, Ils sont pas beaucoup de tissus, en fruits et en légumes ils sont un peu légers, je serais bien un deuxième, oula, ah il y en a un qui est tombé en panne en travers des deux voies, Le truc, c'est qu'après, cette ligne-là, le tunnel, il va être saturé. Alors, cette ligne-là, elle est partagée. Non, elle n'est pas partagée. À utiliser à fond, par contre. L'étape suivante, c'est de faire un... <rire> Alors, on va les bénéfices du L'étape suivante, c'est de faire un tunnel géant dans lequel on fait rouler les fruits. Avec un tel flux Body, ça monte pas Body, ça monte pas Qu'est-ce qu'il leur faudrait Du lait, des fruits, des légumes Ah, des fruits, des légumes J'ai envie de dire C'est pas dur à faire On va attendre que... Non, ok On va leur faire leur propre souterrain, à body, on va faire grandir la gare, on va se raccorder ici, 2%, 3%, très raisonnable, ça va me coûter. ça va me coûtait très cher en pont et en tunnel. Mais la pente est presque idéale. On va tout de suite leur mettre un gros débit. Je sais pas si j'ai laissé assez de place. Si, c'est bon. Là, on va mettre des signaux. Une tour d'assemblage, et puis, entrepôt de body, c'est parti, locomotive, marchandises, deux défilés, un en entrepôt, ah on a plus de fruits et légumes, on tire tellement sur les fruits et légumes qu'on sature la prod, on va agrandir l'entreprise après l'avoir racheté hein Los Angeles s'est agrandi. Qu'est-ce que je peux leur donner à faire comme usine Je pourrais leur faire faire de l'alcool, sachant qu'ils sont pas reliés avec Sacramento. qu'ils ont quand même des fruits et du truc juste à côté. Alcool qui plairait à Body, qui n'est pas relié au reste du réseau non plus. Voilà. Pas à San Diego parce qu'ils sont trop petits À partir de quand on consomme De l'alcool Quelle taille de ville 65 000 C'est beaucoup Et en même temps J'ai aucun autre truc sauf euh, Faire du tissu J'ai rien de mieux à proposer Et le tissu On a du coton mais il est très loin Par rapport à Kingman Ah il me manque une tour d'assemblage Ici la logique voudrait que j'ai oublié celle-là aussi Et j'ai même oublié le train Non, c'est bon Los Angeles Fabrique Distillery euh, Los Angeles Est bientôt assez... Non, pas assez grosse Pour avoir sa propre, sa propre demande de fruits lait et par contre, ils demande euh lait on pourrait l'amener de par ici tissu j'ai pas vraiment de bonbon bon, truc pour l'instant alors euh. Les fruits par autre part, donc ils n'ont pas tellement besoin d'être connectés au truc de fruits. Hop, ensuite. Okay. on va se brancher comme ça le train ferme je sois à la bas avec une locomotive et si tu es vide tu ne pars pas Hop, merci Euh, ouais, San Diego, elle traîne. Je sais pas trop comment la... J'ai un train qui fait San Diego Body. Ouais. On va payer, on va pas acheter. Pas de mauvais état. Ah, J'ai oublié. Faire un bâtiment qui pour moi est gratuit. <rire> San Diego... Ah, ils en ont déjà un. Tout va bien. Los Angeles, ça monte, ça monte. J'espère que ça va monter jusqu'à ce qu'ils demandent des fruits. Ça, je pourrais leur fournir. Les légumes, ça va être plus dur. Le tissu, c'est aussi un peu compliqué. Si j'ai une snack ici, je pourrais racheter l'entreprise, euh, la démolir et faire du tissu. Pour l'instant, il n'y a pas de demande de tissu dans la ville. Ah, Body a grandi. On va leur mettre un bâtiment qui augmente le, le, la satisfaction des besoins. Hop, pour que la ville grandisse encore plus, encore plus vite. Alors, Carlson City, on n'en est pas encore là. L'alcool, ça monte bien. Rien qu'avec mon usine active, je serai avant l'heure. Et huit villes, ça, pour moi, c'est le point compliqué. Ici, on n'en est pas très loin. Maintenant je pourrais essayer de connecter colpits ou un truc comme ça mais ils sont tellement loin des lieux de viande que je sais pas comment je vais les développer. Bon au moins Body me fait de la production de, de blé euh... de, de, de... de bière plutôt En grosse grosse quantité Il faut juste que j'arrive à l'amener la cheminée jusqu'à san diego et kingman on a quelqu'un hein, sur cette ligne là ouais qui revient chargé de poissons justement Hop, on va doubler la voie. On va augmenter le débit. Je suis pas sûr que Kingman soit particulièrement satisfait en boisson. Surtout, il en faut du blé comme les autres. Et ben, on va faire, c'est assez simple, on va faire un Campbell Ferme. Kingman à ah, interdiction de transporter du maïs ils en ont juste à côté non euh, c'est bon ça c'est bon Stock avec une autre outil ah. en et ensuite body kingman on va le doubler euh, body los angeles los angeles body on en a deux qui tournent Ah, ça a l'air de bien tourner. On va essayer d'avoir le plus vite possible notre alcool. Les buffles, ça n'arrive pas. Ou alors, on sature en viande. On sature en viande, d'accord. Euh, Los Angeles. Il leur faudrait du lait, non Oui. Trois de pochettes. Hop, un nouveau de marchandises, tous ceux qui transportent des marchandises vont évoluer, sinon je pourrais faire des vêtements à Yuma, non je pense pas que ce soit utile, on va tenter de faire grandir cette ville et quand on aura 40 000 on fera des vêtements. Qui serviront à la ville, à Los Angeles, à tout le monde. Tout le monde sera content. Euh, San Diego, elle est bien isolée. Elle a quoi comme lien San Diego Body. Ah, il n'y a plus de Los Angeles San Diego. Alors, je ne sais pas si le parcours... Si, ils ont même une voie tout seul pour eux. Oh là là. Ah mince! Je peux pas en mettre deux. Hop, supprimer le train plutôt. Si c'est une voie pour eux tout seuls. Ils n'ont même pas de maïs. Euh, San Diego, c'est dommage, c'est un truc que je peux faire vraiment facilement. faire grossir la gare, on n'est pas... On n'est plus radin. Là... Tant qu'une voie soit dégagée... C'est qu'il va pas prendre la bonne ligne, alors. J'ai dit l'autre côté, hein. <rire> euh, je serais tenté de leur faire une section de voie commune A2 est-ce qu'il faut que je fasse un double zigzag ou pas je suis pas sûr si on impose ce sens de circulation tout va bien carré sur la même d'ailleurs euh, ça pose un souci pour lui ah. ok il n'y a plus de soucis on a un zigzag des deux côtés en plus euh, tout ça parce que je voulais pouvoir rajouter une connexion si en fait on va connecter si on peut s'éviter des tunnels on va le faire et on peut faire un nouvel regressement Los Angeles avec du transport de marchandises plein de lait des petits signaux pour savoir qui c'est le passage à qui tout le long de l'intersection d'ailleurs une fois que lui, il a dépassé ça, on va continuer. On va mettre juste du monde partout. Puis voilà. Hop, ça roule. Il euh... est Los Angeles, il est sur le trajet. Ok. Et une brasserie dont personne ne veut. On va l'acheter. Je sais pas si c'est l'action du siècle on va mettre une petite gare à gold beach une petite gare ici on va mettre une gare à gold beach ou pas je pourrais connecter gold beach et sacramento et du coup en faire un point intéressant c'est pas très très loin donc pour ça bâtiment de maintenance gare connexion avec de quoi faire de la pierre voilà Et on a besoin de se jeter là-dedans, par exemple. Euh... Ça, c'est la voie qui, ne... qui va direct à San Francisco. Après, de toute façon, vu la distance... Ou alors, je dis que je leur fais une voie propre... Jusqu'à San Francisco. Je me fais mal les zigzags, mais. Pour venir se pencher, genre repars là. Sans passer hors de la carte, évidemment. Pourquoi il ferait du 200 là 0. Ok. 1. Un... 0, 3 1 5 0, 2 c'est nettement mieux hop hop on se juste ce qu'il faut rampon mais Ça on peut dire qu'on est plus à ce détail de près. On double la voie, c'est peut-être plus facile de faire grosse Gold bitch qu'une qui est ultra loin. On suit la voie, on se raccroche là. On suit Pourcentage d'utilisation, 90, c'est pas le bon plan. Gare. Ha <rire> Ça, c'est toujours ballot. Donc, tour d'assemblage. Gare à caser une gare là il y aurait un spot ouais, ça veut dire que bâtiment d'assemblage bâtiment, euh, bâtiment de maintenance on, on va la construire en tant que grosse gare ah. on va faire une tour d'assemblage ici ces deux morceaux là c'est oh. oh. pas utile si le train il saute quand même de la voie jusqu'ici comme euh, ceci il va nous faire un truc bizarre le train je vais appeler ça entrepôt 1 San Francisco tu vas Désolé, entrepôt, 1 n'est pas accessible. Hop. Alors, je crois que j'ai oublié les signaux. Ouais, tout à fait. une locomotive hop on duplique hop, on est revenu à comme avant cette ligne là on va la faire aboutir yes, d'abord assemblage, ensuite faisons sauter ça ensuite ah c'est trop rude ça m'arrange pas ça par contre Euh... Euh... en plus je suis assez limité derrière <rire> on peut grandir tellement j'ai de passer au dessus de l'eau ah. Ah. alors on va décaler la tour d'assemblage. ça ça passe ça fait du 5 4 pourquoi je peux pas bouger lui ça je peux bouger ok bon. euh ouais c'est pas idéal Ça ai doit d'avoir été mieux mais je sais pas vraiment comment corriger autrement cette section va t'arriver ici j'ai oublié de regarder qui était sur cette ligne entrepôt 2, San Francisco 1 voir d'une ville voir bon, la liste des trains ça va être en E c'est pas le bon trajet Alain. non je suis pas intéressé. Donc, entrepôt 2, sans force, c'est ce que 2, là, on peut même dupliquer la ligne, imposer un sens, ce train je pense qu'on sature pas en fruits et en légumes même si ça a l'air de suivre le rythme on va s'adapter tout de suite à une population grandissante drastiquement, on a 3 ah, le deuxième part à peu près évidemment. Bon, c'est dommage j'ai un problème ah oui faut pas que tu cherches tirer le train euh, Il faut pas que tu cherches à aller à San Francisco 1 Il faut que tu cherches à aller à San Francisco 2 Du coup il repart vite c'est ça C'est tellement ballot ça Surtout vu la longueur du trajet Vas-y charger d'alcool. Euh, et donc maintenant j'ai quelques bouts de ligne qui peuvent être utilisés. C'est trop raide. Ça ça passe. Ah du coup, je peux pas. J'aurais pu faire un truc aussi raide. Large comme ça. Bon, oh, tu passerais par là, Emma. Eh bah, ben, qu'est-ce qui ne va pas Ah, bah oui, si ça tourne fort, c'est normal. Hop, on recommence. J'ai d'abord besoin de faire ce truc-là. On va faire ce qu'il nous conseille, comme ça je suis sûr que derrière. Hop. Euh... Mauvais arrangement. Ok, ok. Des petits signaux. un petit coup d'œil pas ici mettre des petits avant et roule ma poule j'ai envie de dire donc euh, san francisco de gold beach Ah, et on n'a pas une grosse prod de viande j'avais oublié on n'a pas ce qui suit Oula, ça fait un moment que j'aurais dû arrêter l'épisode. Euh, eh bien, on continue dans le suivant. Je pense que on va dépasser sans problème les 100 000. L'alcool qu'il faut. Et que le vrai souci... Ah, d'ailleurs, j'ai dépassé 93 et donc je peux me faire une usine De. Eh bien, on verra dans le prochain épisode.